Et disons, la, la, une, une proportion euh, écrasante des médicaments qui sont com consommés en Europe, aux États-Unis, provient, euh, provient d'Inde. Euh, un petit peu moins de Chine. Mais en fait, les médicaments qui viennent d'Inde, les principes actifs qui contiennent et les excipients qui contiennent, alors plutôt les principes actifs en réalité, euh, viennent d'une écrasante majorité de Chine. Donc ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas seulement une dépendance. Qui se jouerait dans les termes d'une relation Asie-Europe ou asie occident mmh. ou Orient-Occident c'est enfin, pas C'est plutôt que les pays en chaîne sont dépendants les uns des autres. Et si les Indiens aujourd'hui, si le gouvernement indien se disait qu'il fallait garder de l'hydroxychloroquine pour eux, c'est pas seulement parce que ils se disent on en produit pas beaucoup euh, ou on en produit beaucoup, mais il faut la garder pour nous. C'est parce qu'ils se disent ouais, mais comment on fera vu que la Chine euh, euh, produits, les, les principes actifs sur lesquels nous on s'appuie. Comment est-ce qu'on fera le jour où ces principes actifs n'arrivent plus si la production chinoise est arrêtée Et donc c'est quand même c'est ce jeu-là. Alors évidemment, c'est clair que euh, dans ce dans cette chaîne d'interdépendance, la Chine en particulier a un rôle particulièrement euh, important et stratégique. Mais c'est pas pour moi, c'est vraiment pas de ça serait trop, beaucoup trop réducteur de le jouer dans un truc. Voilà, on a d'un côté la production en Asie, de l'autre côté la consommation en, en Europe, aux États-Unis. c'est pas ça. Ou, est dans plutôt plutôt monde, des chaînes. ou dans le reste du monde. Ou dans, dans monde, le reste du monde. Même ouais, les labos ouais, pharmaceutiques locaux tunisiens ou algériens ou marocains voilà, importent leurs excipients, comme euh, tu disais, de, de Chine principalement. Et ils les importent, en fait. Et en plus, je pense aussi que ça fait, je pense aussi ouais. que ça fait repenser, enfin, cette question-là, elle fait repenser un petit peu ce que c'est que la production, parce que beaucoup de gens, moi, quand je parlais de la production pharmaceutique au Kenya, les gens me disaient, mais euh, me demandaient, mais qu'est-ce qu'ils qu qu font au Kenya, en fait Et en réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils recomposent des ingrédients qui sont, eux, ultra majoritairement importés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de production de principe actif du tout euh, au Kenya. Donc, du coup... En fait, les usines, c'est plutôt des usines d'assemblage, quoi, d'une certaine façon, où on fait venir des composants et qu'on met. Euh... Et en fait, quand je racontais ça, tout le monde me disait, ah ouais, mais donc du coup, ils produisent pas vraiment des médicaments. Euh... Et euh, je me... au début, c'était un argument que j'étais prêt à entendre. C'est vrai qu'on a l'impression que bah, ils, ils font des choses, mais en fait, c'est pas eux qui ont fait le, les matières premières. Euh... Mais en fait, c'est exactement le cas partout. C'est le cas partout. C'est le cas en Europe. Ah, Alors, ça, ça. les pays sont plus ou moins dépendants. Mmh. Euh... Et, euh, et donc, c'est contre cette dépendance-là, enfin, euh, quand je dis dépendance, ce n'est pas qu'une dépendance commerciale, quoi c'est juste quand on parle de biens essentiels euh, que sont les médicaments, ou que sont la plupart des médicaments, bah, du coup, il y a, y a un enjeu en termes de santé publique euh, à, à prendre soin de sa population, c'est aussi prendre ce genre de décision industrielle, euh, de localisation, quoi.